Hello, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un email professionnel pour paraître professionnel. C'est extrêmement important. Et en plus, vous avez besoin de cet email professionnel pour utiliser des logiciels euh, d'envoi de, d'emailing. Ok Si vous utilisez Mailchimp, que je recommande pas, mais ConvertKit ou Sendinblue ou System.io. bref, on va vous demander un email professionnel parce que sinon, n'importe qui peut créer un email sur Gmail et pouvoir utiliser ce Gmail avec un MailChimp qui euh, est gratuit et pouvoir spammer tout le monde. Donc, le plus tôt vous avez un email professionnel, le plus tôt euh, vous pourrez mieux utiliser ces outils et vous pourrez paraître professionnel auprès de vos prospects. Et ça, c'est très important. Euh, si vous vendez sur Internet, c'est quoi après avoir un site web avoir un email professionnel c'est vraiment la base donc on va voir comment faire avec one and one donc ici on est dans mon interface si vous n'avez pas one and one je ne vais pas pouvoir vous aider euh, mais certainement que vous aurez des tutoriels et que vous pourrez contacter le service clientèle si vous êtes sur one and one voici comment on fait et si vous n'êtes pas encore sur one and one vous connaissez euh, vous savez où trouver mon tutoriel donc euh, vous allez une fois que vous êtes connecté vous allez dans alors, « Mail et Office », et en fait, on tombe sur là, je clique, mais on va tomber sur ça. Et en haut à droite, tout simplement, on va vous proposer « Créer une nouvelle adresse email ». Donc, il suffit de cliquer là. Alors là, la règle en général, c'est toujours de prendre ce qui est gratuit euh, sur ce genre de site. Euh, donc, on ne va pas prendre la redirection email qui va consister à rediriger. Ça peut être utile, mais là, je préfère pas vous encourager dans ce sens. L'idée, c'est par exemple, vous faites un événement. Euh, vous voulez euh, vous créer un événement qui s'appelle euh, abcde et donc euh, bah, vous dites je vais créer un email dédié à cet événement pour que les gens qui me contactent pour cet événement euh, ils aient un email dédié et puis euh, moi en fait c'est toujours moi qui va y répondre mais au moins ça fait un peu plus pro. Donc au lieu d'avoir contact sur lepreneur.fr moi par exemple ce que j'avais fait c'était conférence sur lepreneur.fr je ne vous recommande pas ça. On va commencer par les bases. Vous choisissez ici one and one email basique. Donc là, on va vous demander votre email. Qu'est-ce que vous voulez Alors, tout d'abord, vous choisissez votre euh, nom de domaine. Donc moi, j'en ai plusieurs et j'en je ai acheté un récemment qui s'appelle devenirauteur.fr. Et donc, je crée un contact. auteurfr devenirauteur.fr. De manière générale, je vous recommande contact ou votre prénom. Euh, ça rend le truc plus personnel, euh, plus sympa que juste contact. Si vous voulez vraiment paraître professionnel, vous pouvez faire contact. Euh, mais d'une manière générale, bah tiens, euh, je vais appliquer mon conseil. Je vais mettre Lingen. Arrobas devenir Donc là, très important, prénom en majuscule. On ne fait pas de faute ici parce que ça, ça va se voir en fait. Ok euh, Ça va se voir quand vous allez envoyer le. Euh, celui qui reçoit votre email ne va pas juste voir votre email, il va voir votre nom prénom. Et c'est là que ça se passe. Et pitié, pitié, pitié, ne euh, faites pas comme tant de personnes euh, font, c'est d'avoir euh, des fautes à leur propre prénom. Donc, on est là, euh, on choisit son mot de passe. Donc, moi, je vais choisir ça. Par exemple, normalement, vous avez un vu, ouais, c'est ça, donc toujours de majuscules, minuscules, donc là, ça va vous être écrit, euh, donc ça ne vous touchez pas, ça c'est gratuit, vous pouvez y aller et voilà, votre email est prêt, tout simplement. Alors maintenant qu'il est prêt, est-ce que c'est terminé Pas tout à fait. Que vous compreniez bien, il y a deux manières maintenant de consulter ces emails et de les envoyer. Je ne parle pas des envois massifs où là, il faut utiliser un outil d'emailing hein, comme ConvertKit. Je parle des envois euh, un à un à une personne, par exemple, vous voulez m'écrire. Donc, la manière la plus simple, je vous le montre, c'est d'aller sur webmail1 1fr où vous cliquez ici. Donc là, vous connectez et en fait, pour faire très simple, vous mettez votre mot de passe que vous avez précédemment écrit et que vous n'avez pas oublié évidemment. Euh... Ah, alors, le gars il dit ça, mais après il se trompe. Voilà. Et donc là, vous, vous retrouvez avec une interface comme Gmail, en plus moche, mais ça fonctionne exactement pareil. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne une, un webmail, ok C'est comme sur votre adresse Yahoo, Hotmail, Gmail. Euh, mais ça, c'est bien, mais euh, vous dites, bah, quand même, je préfère utiliser une autre solution. Alors franchement, ça passe leur système. Si vous ne voulez pas aller plus loin, vous voulez commencer tranquillement, faites ça. Mais le niveau supérieur, c'est d'avoir un logiciel de messagerie un client email. Et là, on vous explique comment faire. Donc, l'idée, c'est quoi C'est que depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur qui n'est pas connecté à internet, ça ne veut pas dire que vous pouvez envoyer un email sans être connecté à internet, ça veut dire que vous pouvez utiliser un logiciel. ok Vous comprenez bien la différence entre un logiciel en ligne qu'on appelle en SaaS, S -A -A -S, comme canva.com ou Facebook ou euh, Gmail.com. Ça, c'est des outils en ligne. Et les logiciels qui sont sur votre ordinateur, les applications qui sont sur votre ordinateur. Donc là, tout à l'heure, on a vu le WebMail. Maintenant, on voit les logiciels qui sont sur votre app, vos appareils. Donc là, en fonction de ce que vous avez, on vous propose des tutoriels. Alors, Thunderbird, Thunderbird est mort malheureusement. Et sur euh, iPhone, ap, iPad, Apple, euh, Mail, il y a un outil qui s'appelle Mail par exemple, qui ressemble à ça. Et donc... Là, c'est un logiciel. Vous voyez ici, là, je suis pas sur Internet, je ne suis pas sur un navigateur web, je suis sur mon ordinateur. Donc là, j'envoie un message classiquement. Ok euh, Moi, j'utilise personnellement Spark Mail que je trouve vraiment top. Euh, je suis vraiment fan. Donc, si euh, vous voulez utiliser, c'est sur euh, Mac seulement et iPhone. Par contre, sur Windows, bah, je suis désolé, franchement, j'ai cherché pour vous, mais à part euh, Microsoft. Uh, Outlook qui est uh, une référence sur Windows mais qui est payant, donc si vous voulez pas utiliser ça, franchement j'ai pas de recommandation à vous faire uh, comme uh, logiciel de messagerie. Mais si vous voulez utiliser ça, c'est uh, payant et puis c'est quand même costaud. quoi. Outlook, c'est leur métier, ils savent uh, quoi faire. Donc, les, uh, le tutoriel de, pour vous expliquer comment faire, bah, il suffira de cliquer ici et on vous expliquera. C'est relativement facile à mettre en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'assistance. Il y a une troisième solution. Donc, je récapitule. Première solution, le webmail de One and One. Deuxième solution avec un logiciel de messagerie. Troisième solution. Euh, il y en a une quatrième en fait. Troisième solution, c'est de magouiller un petit peu, d'utiliser un compte Gmail classique et de faire une redirection sur Gmail et de pouvoir envoyer au nom aussi de Lingan en base devenir-auteur. devenirauteur.fr. Euh, je ne vais pas vous lancer là-dessus parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande et c'est peut-être un peu compliqué et je ne veux pas vous embarquer sur ça. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. C'est n'est pas très professionnel et euh, ce serait vous inciter dans ce sens que de vous expliquer comment faire ça. Okay donc, euh, Par contre, si vous voulez faire, euh, respect, il n'y a pas de problème. En tout cas, Gmail c'est gratuit, vous pourrez donc après avoir l'interface de Gmail et utiliser ça, donc euh, googler euh, rediriger email one and one vers ou OVH vers euh, Gmail, hein. voilà faites ça. Quatrième et dernière solution, la plus pro, alors pas la plus pro parce qu'elle est complémentaire, c'est de rattacher son email à G Suite qui est une solution qui appartient à Google euh, et en gros vous allez euh, tout mettre en place, vous faites démarrer de sorte que c'est Google qui va gérer principalement votre email. Donc, vous allez avoir une interface Gmail. Okay Mais vous pourrez aussi le connecter par la suite à un logiciel de messagerie, comme je le fais moi, Smart, euh, avec Spark ou euh, Email App. Donc, euh, moi, je fais ça. Je crée mon email sur One and One. Je le connecte à G Suite. Par exemple, en ce moment, j'ai LinkedIn.com. Pour mon assistante, créé contact.preneur.fr. Avec G Suite, c'est payant, vous verrez, euh, mais c'est très, c'est très bon marché par rapport à ce que ça vous rapporte. C'est juste qu'on a l'habitude d'avoir des emails gratuits, donc on n'a pas envie de payer, chose que je comprends. Alors, si vous voulez un, un code de réduction, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, euh, donc c'est 4 euros par personne par mois. Et puis voilà, j'ai un code de réduction et j'ai un lien affilié. Euh, n'hésitez pas, euh, qui est solopreneur.fr. Fr. Voilà, si vous Bon, ça me fera gagner quelques euros, mais euh, bah, n'hésite pas à l'utiliser. Euh, donc, une fois que vous allez connecté, vous allez avoir un compte Gmail. Et vous allez non seulement avoir Gmail, mais vous allez avoir Google Drive, vous allez avoir Meet. Euh, en gros, vous allez avoir plein de logiciels. Euh, ici, et donc, en gros, ça va être votre suite d'outils. Ça va être votre, un peu votre QG pour tout ce qui est doc, stockage, même calendrier et c'est ça que je vous recommande. C'est vraiment professionnel, c'est relativement simple à mettre en place alors que si vous traficotez avec un compte Gmail gratuit, vous allez perdre du temps, au bout de six mois ou un an ou deux ans, vous allez vous devoir changer euh, parce que vous verrez qu'il y a des limitations et puis si vous avez perdre du temps, il faudra rediriger tous les emails, bref. Si vous êtes un peu geeky, vous aimez bien magouiller et tout, bah voilà, faites-le. En tout cas, moi je recommande one and one, on crée son email, on va sur G Suite, on crée son G Suite et après on installe un logiciel de messagerie si on est sur Apple ou si on est sur Windows, je resterai uniquement sur le Gmail qui est rattaché à G Suite, à différencier du Gmail qui est le gratuit, d'accord vous avez bien compris, j'insiste une dernière fois. Il y a le Gmail gratuit. Moi, mon adresse, c'est sia 75gmailcom Ne m'écrivez jamais là-dessus parce que je le consulte presque jamais en plus. Donc, ça, c'est mon Gmail gratuit. Mais pour mon, ma vie pro, je n'utilise pas ça du tout. J'utilise G Suite où j'ai créé lingen.solopreneur.fr. Par contre, j'utilise une interface identique et qui s'appelle même Gmail. Mais c'est Gmail dans le cadre de G Suite. Donc, c'est tous les avantages de Gmail sans les inconvénients avec quatre, un paiement de 4 euros par mois. J'espère que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions, créez votre adresse professionnelle. Et si vous voulez célébrer la création de votre adresse professionnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lingen.sopreneur.fr. Je serai honoré, ravi d'être le premier à recevoir votre email. Ciao, ciao